Actuellement, sur tous ou presque tous les sites internet, on voit euh, des formulaires d'inscription, des formulaires de capture, des formulaires de, pour remplir son email, etc. Alors parce que les startups, les blogueurs, les entrepreneurs ont compris que la base de données, la base de membres était un indicatif très très important du succès de l'entreprise et c'était ça qui permettait à l'entreprise de tourner et de fonctionner. Alors actuellement, euh, en général, il y a souvent un formulaire de capture en haut, ou alors un formulaire de capture dans la sidebar, ou alors un lien d'inscription tout en haut dans l'accueil. Alors pour augmenter votre taux de conversion, euh, il ne faut pas avoir un seul de ces éléments, il faut avoir en tout 7 éléments sur chaque page. Alors 7 éléments, ça veut dire par exemple, euh, dans la barre tout en haut, d'avoir un petit lien qui dit s'inscrire. Ensuite, juste au-dessus à l'accueil, d'avoir une page de bienvenue. Ensuite, d'avoir un formulaire de capture tout en haut du site, d'en avoir un autre à droite du site, d'en avoir un autre en bas du site, d'en avoir un à l'intérieur des articles, un, pas, pas forcément un formulaire, mais un lien, par exemple, voilà, cliquez ici pour vous inscrire. Donc l'idée, ce n'est pas de mettre le même formulaire de capture partout cette fois, mais d'offrir sept possibilités différentes d'inscription donc je, je répète, 7 possibilités différentes. Par exemple, dans le haut, vous, disiez, vous, vous dites euh, « inscrivez-vous ». Ensuite, euh, ici, « téléchargez notre cadeau de bienvenue ». Ensuite, ici, euh, « inscrivez-vous et téléchargez un autre cadeau ». Ensuite, ici, « inscrivez-vous et publiez sur le site internet euh, ». Donc voilà, d'offrir 7 possibilités différentes, ça peut augmenter votre taux de conversion, le multiplier par 3 ou 4. C'est vraiment un chiffre euh, hallucinant simplement en augmentant le nombre de possibilités que vous, augmente, de, que vous mettez sur votre site internet. Bah tout simplement parce que les personnes qui ne vont pas être intéressées par la première possibilité peuvent potentiellement être intéressées par la deuxième. Euh, si vous mettez tout en haut de votre site internet, euh, voilà télécharger ce guide pour apprendre, euh, pour donner à manger vos poissons rouges, euh, si voilà, les gens n'ont pas forcément envie d'apprendre à donner à manger à leurs poissons rouges, ils veulent peut-être apprendre à savoir quel poisson rouge choisir. Donc vous pouvez mettre cette possibilité tout en haut et une autre possibilité à droite euh, pour votre audience. Et les gens qui ne seront pas intéressés par l'une seront peut-être intéressés par l'autre. C'est pour ça que vous pouvez augmenter votre taux de conversion simplement avec cette petite méthode. Donc pensez dès maintenant aux différentes solutions que vous pouvez mettre en place sur votre site internet et intégrer 7 solutions en tout, minimum 7 ou 6, voilà ce n'est pas un chiffre précis, mais euh, l'idée c'est d'en mettre plusieurs pour euh, offrir plus de possibilités, plus de portes d'entrée potentielles pour vos prospects. C'était David, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour un nouveau fruit.